On va c'est la là, la partie. Pour mieux le reconstruire Il nous faisait risette, Nous envoient nous le pas Un tissu sur les lèvres C'est mignon, excentrique Ça peut durer mille ans Autant d'années de joie Tous des hommes Connections d'oraires Libres en somme Comme jamais autrefois nous sommes tous tes hommes Connectés aux grands rêves libres en somme Comme jamais Ici va Tes souvenirs Stockés sur une puce Fantastique Pour que ton fils revive L'ardeur de ce temps-là nous marchions Masqués, pas seulement À Venise et tatoué pour faire quelques achats. Tous des hommes connectés au grand rêve, libres en somme, comme jamais autrefois nous sommes. Tous des hommes connectés au grand rêve, libres en somme, comme jamais ici pas je vous remercie euh, d'être encore euh, nombreux aujourd'hui. Alors je, je, je vous demanderai juste un peu, euh, peu d'attention, s'il vous plaît. Merci. Donc aujourd'hui, euh, comme il a, comme ça a été annoncé euh, la semaine passée, nous allons partir euh, à l'hôpital. Donc le trajet, il n'y aura euh, quasiment bah, aucun arrêt, puisqu'on fera larc l'hôpital, euh, c'est assez rapide, donc on marchera lentement, bien évidemment. Mais on va rester sur place à l'hôpital pendant, je pense, une bonne heure, voire peut-être une heure et demie. Tout dépend, tout, tout dépend du temps qu'on qu mettra à y aller. Donc sur place, il y aura plusieurs prises de parole qui sont programmées, et nous allons également mettre en place une agora donc afin de donner la parole à chacun d'entre vous, du moins pour ceux qui souhaitent la prendre. Donc chaque personne auront deux minutes de temps de parole, où nous vous demanderons tout simplement ce que vous pensez de la situation actuelle, même si euh, je pense qu'on connaît un peu ces, les, les, les réponses qui seront données, mais surtout ce que vous attendez du mouvement, ce que vous attendez de la suite, des actions mises en place... Donc euh, chacun, pour ceux qui, qui le souhaitent, auront deux minutes de parole pour s'exprimer à ce sujet. Je voudrais également euh, demander votre attention pendant, pendant quelques, quelques minutes sur un point qui, euh, qui me semble très important, qui nous semble important, à savoir l'unité. Je voudrais que chacun d'entre vous prenne quelques secondes pour regarder autour de vous, pour regarder vos voisins, de gauche, de droite, <rire> sans, sans vous cogner la tête, bien sûr. Donc prenez du temps pour vous regarder. Est-ce que vous voyez des différences Non. J'en vois aucune, j'en vois aucune, et vous savez pourquoi parce que nous sommes tous réunis, et ça vous le savez, nous le savons tous, nous sommes tous réunis dans le même combat. Nous nous tournons vers le même cap. Nous gardons en tête notre combat, qui est celui de la liberté. Et en aucun cas nous devons nous diviser entre nous selon, soi-disant, des différences qui, pour moi, n'existent pas. Nous sommes tous pareils. Aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés pour le retrait du pass contre l'obligation vaccinale. Et c'est pour ça que je demanderai à chacun de garder ses opinions politiques pour lui. De les laisser tout simplement à la maison, au placard, puisque je, je suis persuadé, je suis persuadé qu'aujourd'hui, nous avons tous les partis politiques qui sont soit représentés, soit soutenus. Et est-ce que ça a une importance Aucunement. On s'en fiche. Comme on se fiche de savoir si vous êtes vacciné ou non, là n'est pas la question. Et c'est par ce souci d'unité que nous allons garder ces opinions à la maison et garder notre objectif, notre combat en tête, car c'est le plus important. J'ai refusé donc de présenter mon test PCR qui était négatif, et je lui ai demandé de faire venir un personnel soignant, donc un médecin, une infirmière, peu importe. Mais j'ai refusé de lui présenter. La première réaction qu'il a eue, c'était de dire, bah, encore un qui vous fait chier pas présenter son passe. Bah, C'est dommage parce qu'on est beaucoup, et euh, je pense qu'il va en avoir beaucoup d'autres dans les jours qui viennent. Donc, euh, on sera là, et on va le faire chier, personnellement. C'est une honte et nous allons combattre ce système, nous allons combattre ces mesures qui sont ignobles, qui sont discriminatoires. Come <laughs> on. Amen. No, no, no. Être à l'hôpital, et eh bien aujourd'hui, nous y sommes! Je souhaite que l'on commence déjà, dans un premier temps, à apporter notre soutien au personnel soignant. Au personnel soignant qui, euh, malgré toutes les pressions, malgré toute la discrimination qu'ils subissent, continue à tenir tête à toutes ces mesures coercitives, à ces mesures honteuses, qui sont prêts à prendre le risque de perdre leur salaire pour leur conviction. Alors j'aimerais que qu'on qu qu leur apporte le plus grand des soutiens et qu'on les applaudisse Je le connais donc je peux vous dire que j'ai prescrit, je n'ai eu aucun patient qui a fini à l'hôpital et je représente plus de 30 000 médecins à travers le collectif qui ont aussi agi sur le terrain. Bravo. Bravo. Si jamais on avait parlé de ces traitements, les vaccins n'auraient jamais eu d'AMM conditionnel. On s'est dit qu'en fait, ce serait sympa que chacun puisse avoir l'opportunité de prendre la parole au-delà des prises de parole de, de, de personnes qui nous font des discours, parce que c'est un mouvement assez isolé, assez controversé, et qu'on en prend en plein la gueule dans nos familles, dans les médias et tout ça, et que du coup, il y aurait peut-être certains parmi nous encore envie de parler, euh, l'idée c'est donc de pouvoir donner la parole à tout le monde en faisant, euh, en passer le micro. On va avoir une personne qui fera euh, le timer, a priori c'est Isa, voilà, histoire que tout le monde puisse avoir un petit peu son espace de parole. On va vous laisser entre 2 et 3 minutes par personne, ça paraît assez raisonnable pour dire ce que vous avez envie de dire. Et euh, Cyril essaiera de prendre les tours de parole, si jamais à un moment vous êtes trop nombreux et qu'il faut qu'on euh, retienne un peu euh, à qui c'est le tour. On vous demande d'être patient, on essaiera de laisser la place à l'expression de tout le monde. Euh, L'idée c'est que vous puissiez exprimer vos ressentis, que vous puissiez exprimer euh, ce que vous pouvez éventuellement entendre de la suite du mouvement, euh, que, vous pouviez, que vous puissiez euh, exprimer vos angoisses, ou vos craintes, euh, Colline aimerait bien aussi, que s'il y a des soignants, ils prennent un petit peu la parole, s'ils ont envie de, de s'exprimer, etc. Donc voilà, est-ce qu'on a un premier volontaire Je m'appelle Jocelyne vous <rire> Je ne suis euh, pas souvent dans les manifestations, parce que je ne peux pas marcher aussi bien que vous, malheureusement, mais je promène les affiches quand même, comme je peux, et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que tout le monde a besoin des hôpitaux, tout le monde a besoin des soignants. C'était hier, mais c'est aujourd'hui, demain. Tout le monde, il faut se bagarrer pour ça. Et là, ce soir, là, aujourd'hui, je suis là pour ma fille. Alors ma fille qui travaille à l'Afrique interhospitalière, n'est-ce pas Qui est handicapée et qu'on a menacé de ne pas retenir, si elle ne présentait pas, de vaccin ou toute autre chose. Et ben, ne me demandez pas si je vais, parce que je ne vais pas, vraiment. Je me fais du souci et puis, bah, écoutez, je vous laisse là. au début de la pandémie, si je me souviens bien, on nous parlait d'une dose de vaccin. Quelque temps après, on nous a parlé de deux doses. Actuellement, on tire déjà à la troisième dose. On commence toujours par les gens qui ont. On dire, Et après, on va se mettre sur les eaux. Deux Il est en train de se passer le grand reset, et on essaie d'éliminer 90% de la population mondiale. Qui est au courant Alors il y a un moment donné, il faut le dénoncer. Et les gens ne se rendent pas compte que ce soit le portier de cette hôpital qui va vous empêcher de rentrer, il ne fait que son travail. Que ce soit la police qui suit les ordres, il ne fait que son travail. Chaque personne, petit à petit, faisant son travail, arrive à ce qui s'est passé au moment de l'Holocauste. Il faut dire les mots... Comme, comme il le souhaitait. Eh bien, je rends la main Cyril. Merci à tous et surtout merci à Sand qui a eu cette idée qui est juste géniale. Donc je voudrais qu'on l'applaudisse elle aussi. Merci. Merci également à chaque intervenant. C'est important de pouvoir donner la parole à tout le monde. Et cet agora a pu le faire. Et tous ceux qui souhaitaient s'exprimer l'ont fait. Et vraiment, merci à vous. Merci d'être aussi nombreux. Merci de participer activement. Et merci de faire entendre votre voix. Je souhaite également remercier, comme d'habitude, les forces de police qui nous ont accompagnés pendant tout le trajet, qui nous ont aidés à la sécurité, notamment à la sécurité routière. Donc je voudrais qu'on les applaudisse, puisqu'ils sont là, ils sont avec nous. Et c'est important de les remercier pour ça. Un grand merci également aux soignants, qui ont été présents, qui nous ont écoutés, qu'on soutient et qu'on soutiendra jusqu'au bout, nous ne les laisserons pas tomber Je vais laisser euh, la parole à, à Pauline, elle a un, un, un petit mot à vous dire. Alors, ouais, j'ai juste deux, deux petits mots à dire. Le premier, c'est pour répondre à quelqu'un qui m'a dit que j'étais absolument irresponsable d'être dentiste et non vacciné, Donc je rappellerai à cette personne... Que Lors du premier confinement, j'ai euh, exercé mes gardes au cabinet alors que bien d'autres confrères ne l'ont pas fait. et Je leur en veux pas du tout. Et que les autres confinements, j'ai travaillé, j'ai acheté un stérilisateur d'air. Euh, mon assistante et moi n'avons pas attrapé le Covid. Et aucun de mes patients n'a eu de soucis. Donc je voudrais rassurer... Euh... Personnellement je, je ne me considère pas irresponsable, bien au contraire chaque jour j'évalue ma position et je regarde si, si je la trouve juste et je la trouve juste. Ce que je trouve injuste c'est de priver les personnes de soins. J'aime aider, j'aime soigner et je trouve ça complètement inadmissible que je ne, ne le puisse pas. Et ensuite, ensuite pour ce que vous pouvez faire, vous tous, et passer le, le mot, euh, d'autres confrères qui refusent la vaccination le, le font aussi sur la porte de leur cabinet, c'est euh, d'appeler l'ARS d'Auxerre, d'appeler le Conseil de l'Ordre, que ce soit des médecins ou des dentistes, de saturer leurs lignes et de vous plaindre, et pour le manque de soins, pour les cabinets qui ferment, pour les infirmiers en libéral qui ne pourront plus travailler, pour les infirmiers en EHPAD qui ne seront plus là, enfin, pour la catastrophe sanitaire que ça engendre, appelez l'ARS et plaignez-vous. Merci. Les alors Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette journée, mais euh, personnellement, je trouve qu'on est bien ici. Donc je propose que samedi prochain, nous revenions à l'hôpital. On va revenir à l'hôpital. On va continuer à soutenir les soignants. Et nous allons faire du bruit. Chaque samedi, nous ferons de plus en plus de bruit pour qu'on nous entende. Si vous souhaitez euh, d'ailleurs participer, contribuer de quelque manière que ce soit à l'organisation ou même à la, sécu, à la sécurité du cortège, je vous demanderai de, de venir nous voir car nous avons besoin de monde plus que jamais et toute idée est la bienvenue, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Nous allons également donc, euh, procéder à la récolte des bouchons pour l'association Les Bouchons du Coeur, comme chaque samedi, et à la récolte des dons libres pour aider les soignants et les soutenir. Oui.